Le moyen de gamme aura plus de soucis à se faire point de vue marketing, tarifs et prestations concurrentielles. Cette fois si le packaging doit être plus travaillé, les innovations doivent être mises en avant. Pour se démarquer des concurrents faisant du bas de gamme et pratiquant des prix plus avantageux. Des stratégies promotionnelles sont fortement recommandées pour assurer une certaine stabilité de volume écoulé. Les produits moyens de gamme assurent une posture délicate, et souvent complexe. Étant au centre, elle doit donc se battre sur le front de l'innovation, de la qualité, ainsi que pour celui du rapport qualité-prix. Les marges de vente sont généralement très faibles, et le volume écoulé plus faible que le bas de gamme. Ensuite vient le haut de gamme. Le haut de gamme se caractérise par une qualité, et des tarifs supérieurs moyens de gamme.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 Pour conclure chaque domaine d'activité, chaque client a sa propre conception et des moyens financiers divers. Il est très fortement recommandé de ne choisir qu'une seule gamme, voire deux gammes liées, pour ne pas écorcher l'image de son entreprise et ainsi rester cohérent. N'oubliez jamais cela, chaque gamme a son propre code de l'honneur et ses caractéristiques.